Bienvenue pour cette septième Hello Factory. On a créé les Hello Factory il y a deux ans euh, dans un objectif très simple qui était de vous rencontrer, de partager avec vous nos idées d'innovation, nos idées de nouveaux projets et récupérer un peu votre avis sur ce que vous aimeriez qu'on devienne. Donc c'est une soirée qui va être très détendue et ce sera fort interactif et fort intéressant. I knew I had to say Déjà, c'est sympa que ma banque pense à moi ou à tous les clients pour essayer de parler, de voir quest ce qu'on aime de la banque, quest ce qu'on pourrait améliorer. Pour savoir vraiment ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent voir se développer, ce qu'ils ne veulent plus voir également. Donc oui, on a tous intérêt à y participer et à donner notre avis dans la bonne humeur. Ils ont eu envie de discuter avec les personnes d'EloBank, mais également de discuter entre eux. Donc ça a été très convivial, chaleureux, participatif. On sent qu'il y a une réelle volonté d'écoute. Et en assistant à cette soirée, Hello factory on se rend compte que finalement, j'ai plus de contacts qu'avec ma banque traditionnelle. Venez, vraiment, venez. Tout se passe très bien, on s'amuse beaucoup. C'est une soirée très agréable, très convivial, très bien organisée. Vraiment, il n'y a rien à dire. Si je pouvais revenir, je reviendrais parce que vraiment, ça fait plaisir d'être écouté et de savoir quels sont qui écoutent.